merde il faut que je revienne depuis le début je vais te prier ma guitare c'est mon instrument tu vas te lécher ta langue je suis le chien de personne. Je vais pas me laisser me formater, ni m'envoyer dans des casiers. J'aime le rock and roll, j'aime la défense, j'aime la drogue, j'aime James Jones. Mais je déteste ce putain de boulot de merde je me suis fait bouffer l'oreille l'autre soir à un concert des Clash. Ouais. Avec ma copine, on est resté euh, tout ouvert de sang. Et puis après, elle a perdu les pédales. Elle m'a fracassé une bouteille sur la tronche et je pissais le sang. Photographe, c'est pointé. Great hmm. man! Hey! C'est toi qui t'as fait bouffer l'oreille! Dans la rue, on me reconnaissait. Tribu punk pour le bien de l'humanité! Tribu punk pour le bien de l'humanité! Fuck! Les institutions! Les institutions. Pas de risque. Je ne sais pas ce que je veux, mais je veux l'obtenir. Je répète, je ne sais pas ce que je veux, mais je veux l'obtenir. Je m'en tape! Que tu ne comprennes pas! Écoute, poupée, je sens en moi. Un sentiment totalement dingue. Tu sais que tu dis me lâcher. Ah. Les tétons deviennent durs quand on les titille. Je répète, les tétons deviennent durs quand on les consigne. au règle de clou merci Sean McGowan pour être on m'appelle Shane, le magnifique alors l'aviateur irlandais dit je sais que je vais rejoindre mon destin Quelque part, parmi les nuages lointains. Ceux que je combats, je ne les hais pas. Ce que je défends, je ne les aime pas. Mon pays, c'est la croix de Kiltartan. Mes compatriotes, les pauvres de Kiltartan. Ma fin probable ne sera pas une perte pour eux mais ne les rendra pas plus heureux. Pogman Va te faire foutre. Le premier jour de mars, il pleuvait. Je n'avais jamais vu un tel déluge. J'ai bu au moins 10 pintes de bière et maudit tous les gens qui étaient là <coughs> si seulement la pluie pouvait s'arrêter de tomber prête-moi du et je te paierai à boire prête-moi du vin et je te paierai à boire le premier jour de l'été me fait toujours à penser aux thérapies par électrochoc et aux psychopathes sédatés qui ont la mort dans les yeux. Mais en fait, tout ça bien. Tout ça n'était pas. Les chansons flottent dans les airs. un air de chantier si je l'attrape pas c'est elle va poursuivre le chemin et finir chez Paul